Et Aucun changement, monsieur. Il se promène dans le couloir du bus. Je vois 9 des 16 otages. Tireur d'élite en position. L Équipe d'intervention sur place. Tous les civils ont été évacués. Ah, il faut qu'on se à cette temps dans trois minutes, où il va commencer à abattre les otages. Il a déjà bluffé avant, monsieur, et on a cinq enfants là-dedans. À toutes les équipes, ici Ritter. On n'a plus le temps. Les négociations sont rompues. Danger imminent pour les otages. Tireur embusqué, si la ligne de tir est dégagée, et vous pouvez la battre. Équipe d'intervention. eu le preneur d'otage. Et on s'est fait cinq ballons avec. Et des pertes. Le preneur d'otages est mort. Cinq otages tués ou blessés, dont un enfant, monsieur. Ah. C'est inacceptable. Peut-être qu'on aurait dû attendre. Bon, on commencera la semaine prochaine. Terminez, messieurs, au prix bagage. Ah, oh, ça fait rien, je te ferai un mot. Ah, il y a école aujourd'hui. Oh. Oh. Tu as élevé deux belles filles. Ça va être merveilleux de les avoir pour les vacances. Mes deux filles à la fac, c'est incroyable. Pourquoi tu fais cette tête, Elles te manquent Tu leur téléphones au moins dix fois par jour. Tous les matins, quand j'emmène ces enfants à l'école, j'ai le cafard. Ils ont des problèmes dans leur tête. Ils travaillent si dur, mais peut-être qu'ils ne pourront jamais aller au-delà du collège. Oui mais ça ne te donnait pas le cafard avant. Tu aimais beaucoup me parler d'eux, de Benito qui veut aller sur la lune, de Cathy qui passe son temps à vouloir défrosser sa robe. Ouais. De Fernando qui comptabilise absolument tout. Non, si tu es triste, ce n'est pas pour ça. Et pourquoi Je crois que tu as envie d'un bébé. Je sais que tu serais un père merveilleux. Et je sais qu'on ne peut pas avoir de bébé, alors ça me donne le cafard. Pourra en adopter, hein Parlons pas de ça maintenant. Je ne veux pas être en retard. Oh, oh la belle voiture. Elle est sexy, elle est bien conçue. Tu vas être superbe. Oui. C'est drôle, c'est justement ce qu'un vendeur charmant m'a dit autrefois. Ouais. Et tu sais quoi Quoi hmm? J'ai fini par l'épouser. Je vais faire un remplacement de gym juste à côté de Jackson aujourd'hui. On pourrait déjeuner là et s'offrir une demi-heure d'enfants qui hurlent, qui courent, qui font la foire et qui se tiennent horriblement mal. Qu'est-ce que t'en dis J'en dis que tu as toujours de bonnes idées quand il faut me remonter le moral. Tu n'aimes pas mes bus, Trésor La dernière fois que tu m'as donné ce bus, la radio est tombée en panne au bout d'une heure. Pourquoi tu voudrais que je les aime Les réparer, Trésor. On va pouvoir papoter toute la journée. Lui et ses promesses, faut pacifier. Bonjour, plus de panne, N'oubliez pas que si ces enfants ne sont pas ramassés à l'heure exacte, ça les perturbe eux et leurs parents. Hey, tu m'as déjà vu en retard Est-ce que tu nous as déjà vu en retard vu en Non, retard? pas une fois, c'est jamais. Allez, à... au boulot, les filles. on y va. Au revoir. Quoi mal à te lever Oui, hier soir. Joe et les enfants ont voulu un dîner cubain et je l'ai toujours pas digéré. Ah, C'est parce que vous n'avez pas mangé du vrai cubain et je m'y connais. <rire> Comment crois-tu que j'ai des muscles pour conduire ça Mais je te promets qu'un jour, je te ferai goûter ce que je fais. Oui, en attendant, serre-toi de tes muscles pour contourner les nids de poules. Ce serait bien. D'accord. <rire> Bus CX-17, je fais un essai. CX 17 sur 5, comme promis. CX-17. Nous sommes à l'heure pour le départ, comme promis. On y va en Je Sans que ça va me paraître une longue journée. Voilà. Tu l'aimes ce ruban Chérie, ça y est, ta robe n'est plus du tout froissée. Tu as enlevé les plis. On y va. Bonjour, Madame Caldwell. Bonjour, Madame Stebbins. Comment ça va, Cathy Oh, tu es ravissante dans cette robe. On dirait une princesse. Amuse-toi bien. Au revoir. Hé, hey, ma chérie, tu me fais pas un câlin Alors un petit au revoir. Au revoir, c'est un progrès. Oui ah, tu sais quoi Moi plus tard je serai un phoque Mais tu peux pas, t'es une personne Une personne peut pas être un phoque alors là je compte zéro oh, et es Cathy, zéro. Cathy ouais, zéro. est là Bonjour Cathy Et tu n'as plus pris sur ta très jolie robe endroit qu'hier matin. Hein? Où ça Où est-ce qu'on va aller Sur la lune, Benito. Mm. <rire> Tout le monde est oui, bien oui, installé, oui, est oui, installé? Roberto, tu savais que j'ai été coiffeuse Eh bien, je peux te dire que je n'ai jamais vu des cheveux plus beaux que les tiens. Oui, oh, je sais. Et comment tu le sais Parce que vous me le dites tous les matins. <rire> Ricky. Un autre record Ouais Nouveau record du monde 27 jours à la suite que je fais un meilleur score Celui-là, il sera jamais battu Oh oui, jusqu'à demain Tous les jours, il est meilleur Il tient record du monde, record du monde Allez, ouais. ouais. Il n'y a plus qu'un arrêt, et puis on roule Joséphina, et puis la lune Oui, après la lune, Benito Est-ce que n'est une chanson Bus. On la chante tous les jours Je lui donne un zéro pointé Fernando, si tu continues à enlever ta ceinture, c'est zéro pointé zéro Ne te lève pas de ton siège, tu le sais oh! À le serviteur et que tu m'as confié ce livre pour me sauver. Oh, je ne voulais pas vous faire peur, Harry. Si notre Seigneur apprécie la ferveur et les prières, il doit être drôlement content de vous. Oh, ça c'est un poème, en réalité, mon père. Qu'est-ce que le succès Vous auriez pu l'écrire vous-même. Il m'a parlé, mon père. Il m'a indiqué le chemin. Un chemin qui va où, Harry Qui va partout. Il veille sur moi. Ça va bien se passer, alors je ne veux pas que tu t'inquiètes. D'accord Bonjour, Madame Caldwell. Comment ça va Joséphina, tu as une bien jolie coiffure. Je la déteste, je veux pas y aller. Tu dois y aller. Je dans le bus qui fait un Et tout le monde chante Et tu n'enlèves pas ton masque tout le temps Maman, je sais, tu me l'as dit Ne vous en faites pas, madame, on va la surveiller Merci, au, au revoir. revoir Remontez, allez, allez J'ai dit remontez Allez, fais au revoir à maman et à papa. Qui êtes-vous Asseyez-vous là avec votre enfant. Où est le chauffeur du bus C'est moi le chauffeur, et vous n'avez pas le droit. Vous Oui, je suis responsable Non. De... C'est moi qui décide maintenant. Écoutez, j'ignore qui vous êtes, Vous mais... n'avez pas besoin de le savoir, madame. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre, je vais faire sauter les explosifs qui sont dans mon sac, et vous, et tous ces enfants, sauterez avec. C'est clair Je vois qu'on s'est compris. Assise. Regardez-le bien. S'il y en a un qui touche à ça, on saute. Quoi Et pas d'histoire. Il est sourd, il entend mal. C'est quoi, ces enfants Ils sont pas comme les autres. Vous voyez, des handicapés, vous savez ce que c'est Et vous leur faites peur. Monsieur, descendez du bus. Où est-ce qu'on va, alors Où on va À l'hôtel des impôts. Juste devant la porte de la trésorerie principale. Et s'ils ne font pas exactement ce que je leur dis, si le chauffeur du bus ne fait pas exactement ce que je dis, je ferai sauter les explosifs qui sont là-bas dans mon sac. Et ce bus et le bâtiment feront une explosion si forte qu'en comparaison au Oklahoma City, on dira que c'était rien. Alors c'est bon Vous avez compris Monsieur, je ferai tout ce que vous me direz de faire. Mais ne faites pas de mal aux enfants. Et... S'ils pouvaient descendre du bus, moi je... Ces gosses me sont Pourquoi? utiles. Pourquoi Pourquoi est-ce que vous faites ça D'accord, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Roulez droit devant. Tais-toi, mon petit silence. Qu'est-ce que vous faites Vous complotez contre moi Non. Elle a des nausées, elle me l'a dit avant de partir. Vous avez un téléphone, vous l'utiliserez contre moi dès que je tournerai le... Non. Dos. De la drogue Vous ne donnez pas le bon exemple aux enfants. C'est de l'insuline parce que je suis diabétique. Il y a un passage à niveau là. Continuez à rouler. Vous ne voyez pas qu'il y a la police. Si je ne m'arrête pas, ils vont intervenir. D'accord, d'accord. Ah. Ah. Continuez à faire ce que je vous dis sans attirer l'attention. Et je ne vous ferai rien. D'accord. Alors dites-moi ce que je dois faire. Que celui qui a laissé un micro ouvert soit assez aimable pour le raccrocher. J'entends plus les autres bus. Dépêchez-vous, j'ai des débutants aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferai s'il se passe quelque chose, hein Monsieur Je vais dans quelle direction Tournez à droite dans la rue suivante. Ça y est, j'ai tourné à droite. Et maintenant Martha, c'est toi, Trésor. Ta radio est de nouveau en panne ou quoi À toi. Allez, on se dépêche. Mais je je vais où C'est un cul-de-sac. Silence, tout le monde se tait. Tournez, les... de quel côté Par là, ici. Mais je n'ai pas des yeux derrière la tête. Il faut me dire à gauche ou à droite. Vous, vous ne criez pas. Oui, monsieur. C'est juste que, que je ne sais pas où aller. Et il y a une voiture qui attend que je passe. C'est rien qu'une voiture. Je sais ce qu'il y a dans votre sac, chimé. Et quoi C'est du C4. Du plastique explosif. Ça... Tu n'es pas bête, Jimmy. Démarrez. Tournez à gauche. Voilà la radio. Dites seulement ce que je vous dis. Et surtout, aucune identification. Bus scolaire, appel d'urgence. Bus scolaire, appel d'urgence. Je prends la direction du bus maintenant. Je prends la direction du bus maintenant. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Si on ne me donne pas ce que je demande. Si on ne me donne pas ce que je demande. Je m'appelle Harry. Police le central des bus de ramassage scolaire. Nous avons un code rouge. Détournement d'un de nos bus. Parfait, on nous demande d'assurer la sécurité d'un dinosaure dans un parc d'attractions Il peut y avoir des milliers de gosses espérant des autographes et des baisers, y compris les miens. Je sais que c'est ringard, Gentry, mais il faut bien le faire. Cathy la sécurité vient d'avoir un appel au secours, détournement et prise d'otage. Dans un bus. Le capitaine Ritter est en vacances. Que la brigade antiterroriste attende les ordres. Il s'appelle Harry Key. Il n'a pas de casier. Il raconte qu'il a une bombe dans le bus et qu'il se fera sauter lui-même et tous les enfants à bord s'il n'obtient pas ce qu'il demande. Nous ne savons pas où se trouve le bus. Mais le dispatcher pense avoir reconnu le chauffeur. Elle s'appelle Martha Caldwell. Elle devait les conduire à l'école élémentaire de Jackson et elle n'est pas arrivée. Vous connaissez cette école Combien d'enfants à bord Oh, on n'en est pas sûr. Il y en a huit en général, mais peut-être bien qu'il y en a un ou deux d'absents. Il va falloir contacter les parents pour savoir combien ils sont exactement. Qu'est-ce qu'il demande Eh bien, il a des problèmes avec le fisc, c'est tout ce que nous savons pour l'instant. Il a dit qu'il allait faire exploser le bus devant les bureaux de l'hôtel des impôts de Miami-Sud. Il menace de faire sauter les enfants à bord si nous ne faisons pas tout ce qu'il veut. Et il refuse de négocier. Il ne répond même pas à la radio. enseignez vous auprès du fisc. Pour une fois que le capitaine va à la pêche, le central croit que c'est sérieux Oh oui il nous a également dit autre chose. Martha Caldwell travaille comme chauffeur depuis moins de deux mois. Et le numéro de ce bus, tenez, regardez, c'est X-17. Le X veut dire qu'il transporte des handicapés, enfants retardés ou avec des problèmes émotionnels. Il y a même un gamin qui est à moitié sourd. Voilà ce qu'il a pris comme otage. Quel monde de fou. Le juste en va coordonner toutes les communications et les négociations. Je briserai l'équipe à bord. On y va La ligne de radio du camion est sûre et elle est branchée sur tous les véhicules et sur le central, ici au QG. Allez Vas-y, roule Avoir besoin d'unités de patrouille et de la police fédérale pour faire évacuer l'hôtel des impôts. Je veux que les inspecteurs aillent interroger immédiatement les familles du chauffeur et du preneur d'otages. Il faut qu'on sache à qui on a affaire, car Roselli va tout coordonner. Faites décoller un hélicoptère et prévenez toutes les voitures de patrouille et tous les bus scolaires de la ville. Il faut localiser d'urgence le CX17 terminé. Bon voilà. On a quelqu'un qui a détourné un bus transportant des enfants handicapés qu'il menace de tuer. Il dit qu'il a une bombe à bord et il veut faire sauter l'hôtel des impôts. En fait, ce qu'il veut, c'est refaire Oklahoma City à Miami. Et c'est notre boulot d'arrêter Steve. J'ai fait l'entraînement avec vous, mais pas en tant que commandant. C'est un privilège pour moi de vous guider. Si jamais je fais une erreur ou si j'oublie quelque chose, dites-le moi. Vous êtes des professionnels et c'est ce que j'attends de vous. C'est bien fait Oui, madame Hey, monsieur Key. Monsieur Guy, ici le lieutenant Dominique Caroselli de la police métropolitaine. Je voudrais que nous parlions de vos exigences afin qu'on puisse sortir de cette situation sans vous faire de mal à vous. Mais vous n'avez même pas écouté ce qu'il a à dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quoi C'est pas le bon chemin. Fernando, les enfants, taisez-vous s'il vous plaît. Toi et Jimmy, vous êtes très observateur. Et si vous surveillez les fenêtres pour essayer de repérer la police Peut-être qu'elle pourra nous montrer le bon chemin. Mais moi, je le connais, le bon chemin. C'est après qu'on prenne Joséphina. On va tout droit et on passe six feux. Ensuite, on tourne à gauche, cinq croisements, et puis à droite, trois croisements. Et encore à droite, dans le couloir des bus de l'école Jackson. Là où c'est marqué, réservé aux bus. Ça, c'est le bon chemin. Ici c'est le mauvais. Il faut qu'on retourne chez Joséphina oh. pour repartir. je de prêt Qu'est-ce qu'elle a dit? Que j'avais oublié mes fautes d'étresse. J'ai oublié de les enlever après le passage à niveau. Oublié? Oui, j'ai oublié. Je suis nerveuse. Je fais de mon mieux. Vous le voyez pas? On tourne à gauche. On sort de l'autoroute et après on tente. nom. Martha. Vous mentez, Martha. Vous m'avez menti tout le temps, hein Martha. Écoutez, votre problème avec les gens du fisc, ce n'est pas la faute de ces enfants. Lâchez-la, je vous en prie. Cathy... Cathy va bien. Mais si jamais vous me mentez encore, Cathy sera la première. Ensuite, les autres. Et vous serez responsable. Alors, on va attendre ici. Et si quelqu'un vient... C'est ici qu'on le fera. Benito, on va partir pour la lune. Tu entends On va y aller bientôt. Allez, allez Ne bloque pas la batte, Joe Vas-y, fais une passe Fais une passe Calwell Calwell Ouais Bonjour, inspecteur Sims et Grantham de la métropolitaine. On peut vous Bonjour. voir une seconde. Qu'est-ce qu'il y a Monsieur, il y a eu un incident dans le bus que conduit votre femme. Un incident Qu'est-ce qui s'est passé Il semblerait qu'il y ait eu une prise d'otage. C'est tout ce qu'on sait. Comment elle va Il y a eu des blessés On l'a entendu à la radio. Vous êtes en contact avec le bus, je peux lui parler. Monsieur Caldwell, nous l'ignorons, mais nous voudrions vous poser quelques questions. On amène les parents des enfants à l'école Jackson pour les attendre. On pourrait peut-être parler en marchant. Le proviseur nous a déjà donné bon, son accord. Bon, très bien, très bien. Tu me remplaces, s'il te plaît. D'accord. Monsieur, en allant travailler ce matin... Comment était votre femme Normale ou bien stressée Non, elle n'était pas vraiment stressée. Déprimée, peut-être Enfin, qu'est-ce que c'est que ces questions Vous la soupçonnez ou quoi Non, non, non, non, pas du tout. Mais il faut qu'on sache. Elle était déprimée Oui, elle était déprimée. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les médecins nous ont annoncé que nous avions très peu de chances d'avoir un enfant ensemble et pourtant nous en voulions. Parce que nous sommes mariés depuis cinq ans après deux premiers mariages ratés et qu'on s'aime énormément. Voilà pourquoi. Est-ce que ça aurait pu la pousser à. Enfin, à faire une bêtise Vous savez pourquoi elle conduit ce bus Parce que les chauffeurs qui ont plus d'ancienneté n'en veulent pas. Ces gosses ont des problèmes, c'est vrai, mais elle les adore tous. Et elle me parle de leurs problèmes. Elle me parle de Benito, de Fernando, de Cathy. Et elle les aime. Elle ne leur fera jamais, jamais, quoi que ce soit pour leur faire du mal, ni à un autre enfant. Alors vous pouvez la rayer des suspects, vous pouvez la rayer. Et quoi qu'il se passe dans ce bus, mettez-vous en tête que ces enfants ne peuvent pas être en de meilleures mains qu'avec elle. De police. Pourquoi tu ne choues pas? Joue, vas <rire> Qu'est-ce qui ne va pas? Ricky, si on chantait. Les routes, se bus, tournent, elles tournent. Tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Les routes, se bus, elles tournent, elles tournent. Pendant qu'on... Ça vous... suffit Vous allez reprendre la route vers l'hôtel des impôts, sans prendre la voie express. Si le problème avec le fisc, c'est l'argent, j'en ai un peu que je vous donnerai, si vous voulez. Le problème, c'est que tout ce que j'ai réussi à avoir après une vie passée à travailler, sans voir mes enfants deux, trois, quatre boulots d'appoint, ils veulent essayer de me l'enlever. Retournez sur votre siège. On démarre. Les balais sur le bus font swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, Les balais sur le bus font swish, swish, swish, pendant qu'on roule. Les fenêtres dans le bus font A <mets> pick clang, A pick clang, On a tout bloqué en dehors de l'entrée principale. Il va passer par la cour de devant. Les tireurs d'élite ont pris position tout autour du chemin. On a localisé le bus Négatif, mais on a parlé au mari de la conductrice et il dit que les enfants ne pourraient pas être plus en sécurité contre les mains de sa part. Tant mieux, c'est déjà ça. Lieutenant, voici Monsieur Danielson du service du fisc. Il s'occupe du dossier de qui Quel est le problème de qui avec le fisc, Monsieur Pardonnez-moi, mais il y a des considérations privées que je ne peux pas... Les seules considérations qui m'intéressent concernent les otages et on est trop occupé à tenter de l'empêcher de faire exploser ses bâtiments pour appeler Washington. Voyez nos vérifications montrent que M. Key nous doit encore un montant de 16 000 dollars sur ses impôts. Et il n'est pas d'accord, bien entendu. Ah, bien entendu, oui. Nous sommes prêts à lui laisser un délai de paiement ou à ce qu'il rembourse par étapes, Mais pas à lui effacer sa dette. Ça ne ferait qu'encourager les autres. Bon, prenez ce téléphone, tenez. Et dirigez-vous vers la zone d'évacuation. Alors il détourne un bus pour 16 000 dollars, il aurait dû engager un avocat et faire appel. Mon instinct me dit qu'il s'agit d'un perfectionniste, un type avec beaucoup d'ego et de fierté, qui se sent maintenant injustement persécuté et qui ne supporte pas ça. Alors il se met dans cette situation désespérée. Il veut faire sa sortie avec un gros Big Bang et c'est... Grotesque, irrationnel, tout à fait hors de proportion avec les 16 000 dollars qu'il doit au fisc. Vous êtes le meilleur négociateur que je connaisse. Vous convaincriez n'importe qui. S'il est en pleine psychose, alors il ne me laissera même pas une chance. On a là un gros problème, Cathy. On a 17 qui se dirige vers le nord. Prenez la voie express. Je croyais que vous vouliez qu'on passe. Qu'est-ce que vous faites Désolé, mais c'est là qu'on la prend. Alors, dis calme. On a été repéré. Plan B. On va au fisc et vite. Ah On pas une stratégie, lieutenant. Il ne va plus tarder. On doit d'abord lui parler, surtout Toutes les équipes à leur poste et parer nous, cette Ok, on va à la voie 826. Tous les hommes et chaque équipe à son poste et on attend les ordres. Dépêchez-vous, Martin, plus vite. J'aimerais bien. C'est qu'un bus. On va sur la Lune, tu vois? Faites-les partir, Martha. Comment on n'a plus de radio? Je vous jure, je vous en prie, Monsieur Keith peut s'occuper de vous. Dites-lui de s'en aller ou le bus explose. Allez plus loin. Prenez au moins le téléphone. Il faut qu'on parle. Non, non, il va faire exploser ta. Porte. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait et c'est probablement terrible. Mais il y a d'autres moyens de s'arranger, vous savez, monsieur Ki. Je sais que vous ne voulez pas leur parler, mais vous pouvez me parler à moi. Peut-être. Peut-être que je pourrais vous aider. Eh, oui, c'est ça. Je vous en prie, Monsieur Ki. J'ai peur que ça finisse mal si on doit continuer. Conduisez encore plus vite. Quand votre gorge est enflammée et douloureuse, mieux vaut avoir sous la main une solution rapide. Strepsils a créé le spray Strepsils plus Lidocaïne. Ces deux antibactériens combattent les infections, tandis que la Lidocaïne anesthésie la gorge. Strepsils plus Lidocaïne, en spray, ou maintenant également sous forme de pastilles à sucer, pour immédiatement vous soulager. Strepsils, confiez votre gorge à un spécialiste. Et nous, Goûtez aussi, Knorr Les nouveaux moteurs diesel CRDI de Hyundai sont plus puissants. Et tirent la quintessence d'énergie de chaque goutte de carburant. Avant de respirer à plein poumon, soyez sûr qu'il restera assez d'air pour tout le monde. Vixblo, super fort, super souffle, à sucer uniquement s'il y a assez d'air. Vixblo, vixblo. Ceci, c'était Bézouane. Ce n'est pas parce qu'elle est blonde qu'elle ne peut pas réfléchir You're not smart enough, rencontrer la blonde avec un cerveau You're fired. What? I have new representation. dans une comédie pleine d'esprit. La revanche d'une blonde. Maintenant dans les salles. Molly! Bing Floyd. Tout leur succès sur un double album. Pink Floyd, le best-of. Entrez dans la légende. Il y a tant à faire pour changer votre quotidien. Cette semaine, avec Femme d'aujourd'hui, votre calendrier 2002 gratuit. Toujours aussi fleuri et plein de couleurs, il accompagnera tous vos moments de bonheur. Femme d'aujourd'hui, je le lis, je le vis. La peine d'en faire trop pour avoir ton Happy Meal, car voici le délicieux spécial Big Mac, 3 fois 100% pur bœuf pour tes parents. En plus, ton Happy Meal Atlantide est actuellement à 129 francs seulement. Elle, elle a le geste optimal. Aujourd'hui, Sun 3 en 1 optimal, c'est dans une seule tablette le dosage optimal des fonctions de Sun lavage, Sun sel et de Sun rinçage qui agit en fin de cycle pour une brillance étincelante. Nouveau Sun 3 en 1 optimal, toute l'expertise de Sun dans une seule tablette. 3 en a optimal est aussi disponible en poudre. Profitez chez vous de cette sensation de soin professionnel avec la brosse Oral-B 3D XL. Grâce à ses 40 000 pulsations par minute, elle s'infiltre en douceur et en profondeur pour éliminer plus de plaques dentaires qu'une brosse à dents ordinaire. La nouvelle brosse Oral-B 3D XL. Nous vous offrons temporairement 500 francs de remboursement sur le prix d'achat. C'est vous le mari du chauffeur Oui, Franck Caldwell. Espèce de, de salaud Non, non, non Monsieur Sanchez, Monsieur Sanchez, Madame Caldwell est un otage, exactement comme votre fils. Bah, ben, c'est pas ce qu'on dit à la radio. Je l'ai entendu dans ma voiture. La radio ne sait rien. Je connais Martel, c'est ce qu'elle sont. Monsieur Sanchez, nous savons que Madame Caldwell est forcée d'obéir aux ordres de cet homme. Je vous demande pardon. Ça me rend tellement dingue. Oui, je veux comprendre, moi aussi, j'ai... Je... C'est pas grave. motif il s'amuse bien quand il est avec votre femme. Il se raconte que l'école, c'est la lune. Ah, c'est Benito Oui. Il adore se balader en bus jusqu'à la lune avec Madame Caldwell. On est fort. Quatre minutes. Quand le bus arrive, on le laisse passer ou on l'intercepte hein? Si on tire dans les pneus, il risque de se venger sur les otages. C'est pas le bus, c'est lui qui faut stopper. Le problème, c'est les enfants, n'oubliez pas. On attend les ordres, lieutenant. Je sais. Je voudrais qu'il parle. S'il parle pas, c'est peut-être qu'il a rien à dire de plus et que ses exigences sont des leurs. Tout ce qu'il veut en fait c'est pouvoir s'exprimer. En faisant exploser les bâtiments par un suicide à la bombe. Et en tuant tous les otages avec lui. Et nous on l'a amené juste devant la porte. Une voiture, à quelle vitesse on peut se redéployer Rapidement mais là c'est vraiment vite. Il faut gagner un peu de temps pour qu'on change de place. On ne doit pas se laisser impressionner. Allons-y J'ai serveur pendant 15 ans. Je voulais acheter un restaurant à moi. Mes deux filles, elles, elles n'ont jamais eu des jolies robes ou des belles chaussures. J'économisais pour leur donner des choses plus importantes, une belle vie et un avenir. C'est le rêve américain, non Maintenant, ils veulent tout me prendre, comme si j'étais un criminel, alors que c'est eux qui sont les criminels, qui veulent voler ma réussite, qui veulent me détruire. Excusez-moi, mais je suis désolée, je ne vous comprends pas bien, je regrette. Pourquoi est-ce qu'on ralentit La police a freiné devant moi, c'est tout. Klaxonnez. Rentrez dedans. Poussez-les, poussez-les. Si nous avons un accident, vous ne verrez pas les gens de fisc. Alors qu'est-ce que ça vous rapportera Oui, Seigneur, j'obéis. Voilà ma sortie. le lieutenant. Non, ne faites pas feu, elle n'a nulle part où aller. Et maintenant Vous descendez. Mais c'est raide On va basculer Vous descendez jusqu'à l'hôtel des impôts. Où on va tous sauter. Les enfants, on s'accroche il va exploser. Couchez-vous Tout le monde à terre Plan B est à nous. Plan C. L'aéroport. Miami International. Vous avez vu le barrage qu'ils ont fait C'était une femme qui commandait. J'ai une femme comme chauffeur. Ses enfants. Ah. c'est pas Tu vas voir, ne t'inquiète pas. Les enfants ne tiendront pas de choc. Qu'ils chantent. Les routes se bussent, elles tournent, elles tournent. Tourne, elles tournent, Elle tourne. elles tournent, elles tournent, elles tournent fait tout, mais tout À toutes les unités, ici le commandant de brigade en voiture bleue avec les feux et la sirène. Poussez-vous sur la droite et laissez-nous passer. Léone. Oui, monsieur, je sais. Oui. On pensait qu'il allait s'arrêter, on avait établi une communication, mais le chauffeur a forcé le barrage. Oui, monsieur, mais c'est elle qui conduit et nous n'y pouvons rien. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Le chef, il a peur que le chauffeur craque. Et vous, non L Infernal se poursuit toujours. La voie express a été totalement... Le lieutenant Léon et le au téléphone. Elle voudrait vous poser quelques questions. Oui, Franck Caldwell à l'appareil. Ici le lieutenant Léon, monsieur Caldwell. J'aurais voulu qu'on parle de madame Caldwell. Oui, bien sûr, mais attendez, tous les parents sont là. Est-ce que les enfants vont bien Nous pensons que oui. Nos observateurs voient tous les otages par les fenêtres. Ah, vous avez dit à la police que les enfants étaient en bonne main. Pouvez-vous me dire pourquoi Je vais vous expliquer qui est Martha. Quand elle était jeune, quand elle avait 16 ans, elle s'est cachée avec sa famille pendant cinq jours sans boire ni manger dans un champ à Cuba. Il y avait des soldats... Et qui patrouillait tout autour et sa famille attendait un bateau pour s'enfuir en Amérique. Une fois qu'ils étaient en mer, son père a vu une vedette de garde-côte et il a mis des grenades dans la main de Martha. Elle s'en serait servie, mais heureusement, pour vous comme pour moi, la police ne les a pas pris et Martha est devenue américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une fille qui panique. Merci, Monsieur Cagwell, c'est la réponse à ma question. Lotta. Puede ser le détonateur des bars de la jaqueta. Non. Seulement algo metallico. Bueno, mais. Qu'est-ce que vous avez dit? Joséphine, elle respire très mal et il faut la faire descendre de ce bus. Ricky aussi. Mentida. Marta. Vous lui avez dit de regarder dans ma veste pour voir si j'ai vraiment un détonateur. Et vous m'avez menti. Je parle espagnol. Arrêtez ce puits. On dirait qu'il ralentit. Ralentissez les unités. Arrêtez-vous et laissez-lui le passage. Vous n'arrêtez pas Faut qu'on aille à l'école Faut qu'on aille Laissez-moi aller voir Ricky, s'il vous plaît. Vous allez descendre. Vous montez tous. Je veux rester avec les enfants. Si vous aimez vraiment ces enfants, vous allez devoir m'obéir. Descendre votre fille du bus, rapportez-moi un téléphone. Entiendez un téléphone. Oui, oui. Un téléphone. Il y en a deux autres qui sortent. Venez par la main. Vite Laissez-les tous partir. Ça ne vous apporte rien de leur faire peur. Vous, je ne vous crois plus. Et si vous me mentez encore une fois, ma petite dame, il faudra que je les tue. Vous entendez Ricky, il devient fou, soyez charitable! Petit Bénard, tu veux descendre de ce bus? Allez vite! Arrêtez! Ecoute-moi, écoute-moi, regarde-moi, regarde-moi, Ricky! Ricky, tout va bien, Ricky, là! Il faut que tu sortes! Descends tout de suite, mon chéri! On va s'occuper de toi, allez! Vas-y, Ricky, vas-y! Oui, les personnes qui sont dehors vont t'emmener à l'école, et je te reverrai après, d'accord? Au revoir, Ricky! Encore un qui sort! Dépêche-toi. On s'en va, allez. Et votre téléphone J'en veux plus, allez. Tout va bien, mon. On va appeler ta maman. Maintenant, c'est fini, on se tait, on ne parle pas. C'est entre vous et moi. pas pris le téléphone même si on fait ce qu'il demande on ne pourra pas le lui dire Gendry, je veux savoir le passé de l'individu tous les éléments dont je puisse me servir je sais, Lieutenant. On, cherche. on a on a deux adultes et deux enfants qui ont l'air en bonnes condition. et écoutez il a décidé d'aller à l'aéroport l'aéroport prévenez tout de suite la police de l'air à toutes les unités prenez de l'avance sur le convoi le bus se dirige maintenant sur miami international Lieutenant. La femme libérée dit qu'il a déposé un sac marin derrière un siège en disant qu'il contenait des explosifs et qu'il a un détonateur dans sa veste. Allons-y, vite. Greg, la fréquence radio de la police dit que le bus se dirige maintenant vers l'aéroport de Miami. Recevons la même information ici. Les otages libérés sont Carlotta et Joséphina Argello, Glenda Sikes et Ricky Guerres. Oui, merci. Mm. Ils semblent en bonne santé, mais on va les conduire à l'hôpital pour s'en assurer. Bon, venez avec moi, s'il vous plaît. Nous espérons que tous les enfants vont bien. Au revoir. Au revoir. Ayez confiance. Je sais que Martin va protéger chacun de vos enfants comme si c'était le sien. Oui, vous l'avez dit, ils sont en bonne santé, ils sont en bonne main. Mais oui, les enfants libérés sont probablement ceux qui criaient ou qui pleuraient, les autres vont bien, j'en suis sûr. Monsieur Caldwell, avec nos enfants, qui ne sont pas comme les autres, on ne sait jamais comment ils vont réagir. J'ai deux filles, une qui a à peu près ton âge. Si tu continues à frotter ta robe, tu vas la salir. Cathy, ma chérie, regarde-moi. Regarde-moi dans le rétroviseur, Cathy. Cathy, regarde dans le rétroviseur. Bien. Oh oui, ta robe est magnifique, tu sais, tellement jolie. Elle est toute propre, il n'y a presque pas de plis. Elle est jolie, hein, Monsieur qui Très jolie. Très jolie. Laissez-la tranquille, espèce de malade Je ne suis pas malade, je veux seulement protéger mes filles. Des filles comme toi. Deux voitures de police là, qui s'approchent sur notre droite. Et l'aéroport, c'est la prochaine sortie. Prenez le téléphone, prenez-le Il faut qu'on vous parle. Monsieur qui, il faut le faire, prenez vite ce téléphone. 826 vers l'aéroport et on approche de la sortie. On attend votre rapport. Toutes les unités sont en position. On attend les ordres. Ne bougez pas. Téléphone Écrochez le téléphone Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Ils ne vous laisseront pas faire. Vous refusez de parler aux gens qui peuvent vous aider parce qu'en fait, vous ne voulez pas qu'on vous aide. C'est un suicide. Votre suicide. Et vous voulez emmener ces enfants qui ne vous ont rien fait à vous ni à votre famille. Vous voulez les punir de ce qui vous arrive. Si jamais ils souffrent, ce sera à cause de vous et de ce lieutenant. Oh non. Non. Vous leur faites du mal en ce moment. Et beaucoup plus de mal qu'on ne vous en a jamais fait à vous. Est-ce que vous êtes aveugle au point de ne pas voir qu'ils ont des problèmes graves, eux aussi et eux, ils vivent, ils font des efforts et ils ne veulent pas baisser les bras. Tant mieux, pour eux. Tant mieux pour eux. Je voudrais avoir des enfants avec mon mari, mais je ne pourrais jamais en avoir. Vous, vous avez la chance d'avoir une femme et deux filles. C'est comme ça que vous voulez rester dans leur mémoire Je pense... Que si vous n'arrêtez pas pour le bien de ces enfants-là, alors arrêtez au moins pour le bien des vôtres. Vous croyez que vous allez pouvoir me manipuler en vous servant de ma famille Vous le croyez C'est pour ma famille que je fais ça. Ma famille Muffin Il y a sûrement un compte à régler avec la compagnie du téléphone aussi. Si quelqu'un bouge ou approche de ce bus, j'amorce la bombe. C'est clair Et faites partir cet hélicoptère tout de suite. On s'en charge. Qu'est-ce que vous voyez Nous ne ferons rien, Monsieur Key. Vous avez ma parole. Nous ne voulons pas qu'il y ait des blessés. Aucun blessé. Écoutez, Monsieur Key. J'ai pris contact avec les gens du fisc à propos de votre situation. Ce n'est pas une situation, c'est la guerre entre eux et moi. Je sais. Vous pensez qu'ils vous persécutent. Monsieur Key, vous avez accompli tant de belles choses. Vos restaurants, votre travail chez Eric House, qui est l'un des meilleurs restaurants de Miami. Et je sais que nous pouvons vous aider à régler vos problèmes si vous nous laissez faire. Mais avant, nous voulons être sûrs que les enfants ne en risquent rien. Le prêt En Enroule, Enroule. Attention, on ne bouge pas Les négociations sont rompues On ne sait rien, on attend les angles Personne ne bouge Personne ne bouge J'ai un angle de tir, Lieutenant, je peux l'avoir Négatif, négatif, ne bougez pas Lieutenant, peut-être qu'on n'aura plus cette chance il y a encore six enfants et une adulte retenus dans ce bus. On ne peut pas nous prendre avons... le risque de tirer, sergent. Ça n'était pas une critique. Je veux seulement dire que nous ne savons pas combien de temps il va tenir, lieutenant. Ou si on aura une chance de les sauver. Intervention. Ici Léoné. Lieutenant, il y a eu un accident quand on a fermé la route. À six kilomètres à l'est de votre position. Tout est bloqué. Il faut arrêter le bus. Négatif, le bus se dirige vers vous. Dégagez la route. C'est L'heure d'aller plus vite et dites-moi où je dois aller, Eric Krabshaus. Et roulez plus vite, monsieur Guy. Ça va demander un moment pour arriver chez Eric s'il y a eu un accident sur la 8. Des merde, il a raccroché avant que je puisse lui dire. Allons, sergent, vous avez dégagé négatif. On a des gros problèmes. Il nous faut plus de temps. Moins vite. Tamponnez Rick. On n'arrivera jamais chez Rick si on a un accident. Qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas. On va commencer, foncez Benito, accroche-toi bien Tout le monde s'accroche Alors Benito va devoir sauter du bus en marche. Il va recommencer. Ah Il faut gagner du temps. On y est presque. Ils n'auront sûrement pas terminé. Attention Continuez pas, continuez !– Vite, accrochez-vous, les enfants que C'était peut-être pas le meilleur chauffeur, mais. Oh, c'est sûr que c'est la meilleure. Oh, merci, sûr. <rire> ah oui, c'est elle la meilleure. Ah. Ici, Caroselli. Quoi de neuf, Phil Bien, excellent, excellent. Faites-le venir à l'appareil. Je vais vous mettre sur l'autre ligne. Phil est avec son prêtre. Lieutenant Caroselli, oui. Monsieur Key, attendez que je sois sûr d'avoir bien compris. Vous voulez que le directeur de Gérix soit dehors quand nous arriverons. Vous voulez négocier avec lui. D'accord. Écoutez, Alan. J'ai le prêtre de votre paroisse sur l'autre ligne a des problèmes avec le fisc, comment est-ce que le directeur de Sherrix peut les arranger pour lui Dans son esprit, pour l'instant, c'est parfaitement logique. Je crois qu'il souffre d'un très grave état dépressif et qu'il est suicidaire. Donc, si on arrive à garder un contact avec lui pour que j'ai réussi à lui parler, ou à trouver sa famille, ou à obtenir qu'il parle à ce prêtre, alors on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, arriver à quelque chose. Et on fait la course dans tout Miami, il me laisse tout juste une minute au téléphone, et ce dingue est encore plus têtu qu'une douzaine de murs Dominique, j'ai besoin de vous. Si vous ne le faites pas descendre de ce bus, ça va mal finir. Monsieur qui Et dès que c'est fini, discussion terminée. Tu vas s'arrêter Personne ne sait. Moi, j'y vais. Ils peuvent faire 1000 km. Quelle différence L'important, c'est qu'ils ne fassent pas de mal aux enfants. Alors, dis-moi à quoi ça sert que je reste là à attendre. Monsieur Sanchez, c'est le rôle de la police. Je sais qu'ils vont faire tout ce qui est possible pour régler ça sans qu'aucun des enfants soit blessé. Ils sont entraînés et ils ont des enfants, eux aussi. Je comprends ce que vous vivez. Tous les moments que vos enfants passent dans ce bus les traumatisent. Mais n'aggravons pas la situation. Pour que Cathy monte dans ce bus, j'ai dû la suivre pendant des semaines et des semaines. M'asseoir à côté d'elle pendant le trajet, la rassurer. Mais c'est elle qui avait raison. Maman a menti, c'est dangereux. Vous voyez bien On commence à faire des progrès. Et ce matin, elle m'a fait un au revoir de la main. C'est si difficile pour elle de dire au revoir, de faire un câlin ou d'embrasser maman. Pour Benito, s'il sort vivant de ce bus, plus jamais il ira sur la lune. Chez l'école, ce sera bien trop dangereux. Tu crois quand même au miracle. Tout ce que je veux, c'est avoir Katy dans les bras. Ce sera ça, mon miracle. Stop Qu'est-ce qu'il y a Où est-ce que vous allez Chez Riggs, comme vous le vouliez. C'est un piège. Comment ça, un piège J'ai tourné à droite pour aller chez Rix, je vois, vous le jure Écoutez, si vous voulez un autre chemin, dites-le-moi. Mais je vous supplie de ne pas toucher aux enfants. lâchez le Vous allez lâcher ou pas Qu'est-ce qui se passe Où est Benito Sanchez Je ne vois plus un enfant et le preneur d'otages. Quelqu'un les voit Toujours pas de oui, on réponse. Le voit. Il se lève. Benito va bien. Où est-ce qu'il va Presque. Ils il n'auront pas droit, va Il va faire un grand détour. Toutes les patrouilles restez avec le bus. À toutes les unités tournez à droite vers X et déployez-vous. Dernière. Et tout à coup, après toutes ces années, il démissionne. Et puis il réapparaît, il reprend sa place, dit qu'il a commis une erreur. Et Hier soir, il est parti au milieu de son service en disant n'importe quoi, en laissant ses clients et, et toutes ses tables, comme s'il était devenu fou. Lieutenant, il est à 800 mètres. Allez avec les autres. Compris, vite. venez. Allez, venez, on y va. Allez, vite, vite, vite. Allez, allez, venez, venez. N'importe venez. qui de sa famille. Oui, monsieur. Messieurs, le preneur d'otages a mis un terme à toutes les communications avec nous. Je pense qu'il a fait du mal aux otages. Et si on le laisse continuer, on risque d'avoir des blessés ou bien des morts. Nous sommes tous entraînés à ce genre de situation. L'équipe d'assaut partira à mon ordre. Les tireurs d'élite, si vous avez un angle de tir correct, allez-y. Bien. Bon, on passe à l'action. Au début, je vous ai fait confiance. Mais vous n'êtes pas mieux que les gens des impôts. Le patron de chez Rix Et tous les autres. Je comprends bien. C'est difficile de vivre dans ce pays. Quelquefois. Mais c'est un grand pays. Il y a pas mal de gens qui ne demandent qu'à vous aider. On ne m'a jamais aidé, jamais. Oh, monsieur qui vos rêves peuvent encore se réaliser. Et pensez aux rêves que font tous ces enfants. Que font vos deux enfants ils ont bien le droit d'en avoir. Arrêtez de faire semblant d'être mon ami, c'est faux. Tout ce que je demande, c'est qu'on vive. Je veux que chacun de nous puisse vivre. Si vous ne vous taisez pas, personne ne va survivre. Personne de sa famille, absolument rien. Et il refuse de discuter avec nous. Prions pour que quelqu'un trouve un angle de tir. Viens, ma chérie. Je vais t'offrir une robe neuve. Je vais t'offrir une, une robe toute neuve. Tu peux venir. Madame, où est-elle Faire sortir les enfants en du plus. Venez, Noraël, et pas on la lèvera tous les plis. Allez, venez, ]yoris. les enfants, venez, venez. Viens, ma chérie. Allez, allez, descendez vite. Voilà, ça y est. On va s'occuper de vous. Descendez, descendez. Venez, vite, vite, vite, vite. C'est la dernière. Ça va, aller, viens, viens, viens. Oui, allez, vite, Ça va, ça va, ça va, allez. Attention Oui, oui, oui c'est rien Les déminaires, vite Le sac est à l'arrière Le cauchemar est fini, mais on ne sait pas grand-chose. Il y a des blessés, mais nous ignorons qui. Il, Il y a plein, plein de sang sur le Les otages sont tous en, en vie et ils vont tous oh, bien. Oh, mon, mon oh, Dieu, mon oh, Qui est blessé Je n'ai pas besoin de savoir. On a pas besoin de détail. Je n'ai pas besoin de détail. Je n'ai pas de Roberto, tu as un petit morceau de verre. Alors on va te conduire à l'hôpital et le médecin va te l'enlever. Je sais que tu as été drôlement brave. Lieutenant Lieutenant, on a besoin de vous là-bas. Tes parents vont arriver. Courage L'équipe de déminage a fouillé tout le bus. Et qui voilà ses explosifs. En fait, c'est son uniforme. Il n'y avait pas de bombe. Il n'y avait ni détonateur, ni aucune arme. Il a dit aux otages à plusieurs reprises qu'il avait des explosifs et un détonateur. La voie du succès, c'est de gagner l'affection des enfants. Et si, au cours de votre vie, vous êtes arrivé à cela, alors... vous pouvez dire que vous avez réussi. Où est Martha Elle est avec les enfants. Tiens, c'est mieux. Cathy, tu sais que tu n'as rien eu, hein Tu le sais Tu sais que le sang sur ta robe, ce n'était pas le tien. Est-ce que tu comprends Cathy, tu as envie d'un bon goûter Comment va Roberto quand le coup de feu a traversé la vitre, il a reçu un petit éclat de verre dans l'œil, mais on va pouvoir l'enlever. Et comment va Glenda, mon assistante Très bien, elle a reçu son insuline à l'hôpital et tout va bien. Tout le monde va bien, en fait, à part vous. Nous allons examiner votre cheville. Oh. Non, c'est rien, je vais bien. On a traversé cette épreuve ensemble et je ne connais même pas votre nom. Cathy Léoné, lieutenant responsable de l'intervention et des équipes. En tout cas, aujourd'hui. Il nous aurait fait du mal. Vous nous avez sauvés, lieutenant. C'est votre présence dans ce bus qui a sauvé tout le monde, madame Caldwell. S'il vous plaît, appelez-moi Cathy. Et moi, Martha. Martha, je ne sais pas comment vous avez tenu. Moi non plus. Martha, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons fouillé le bus et le corps de qui pour trouver les explosifs. Il n'y avait rien. Il a bluffé du début à la fin. Vous ne pouviez pas le savoir, et nous non plus. Nous étions forcés de croire ce qu'il nous a dit. Qu'il voulait tuer les enfants et faire exploser le bus. Ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, c'était pour rien. C'était un malade mental et quels que soient les problèmes qu'il ait eus, ça n'était pas votre rôle de sauver cet homme. Il fallait sauver les enfants. Vous avez risqué votre vie pour ça. Et personne ne l'aurait fait mieux que vous. Vous êtes une héroïne, Martha. Une véritable héroïne. J'ai une dernière chose à vous demander. Un autre bus va venir prendre les enfants pour les emmener à l'école. Leurs parents les attendent là-bas. Leurs parents pensent qu'il est vital de leur faire reprendre le bus et l'école aussi vite que possible. Non, je connais ces enfants, ils ne remonteront pas dans un bus. Peut-être que si, si vous êtes avec eux. On a passé une drôle de matinée. Hein, Fernando oh, Oui, Un méchant monsieur est monté dans notre bus. Un monsieur très méchant. Et il nous a fait très peur même à moi. Et à toi aussi, Jimmy. Et à toi, Selena. Et maintenant, il est parti. Pour toujours. Alors, plus personne ne viendra nous faire peur dans un bus. Hein Bon. Maintenant qu'on est sortis de cette drôle d'aventure, on pourrait peut-être aller à l'école. Mais il va nous falloir un bus. Qu'est-ce que vous diriez d'un autre bus Non. Non, je veux pas il y est aller. est Benito. Mais si tu préfères... On peut demander à de très bons policiers d'aller dans le bus pour vérifier. Ce serait peut-être une bonne idée. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu as Viens, ma Katie. Oh, parle-moi. Tout ira bien, tout ira très bien. Et je vais m'asseoir à côté de toi dans le bus et on aura tout le temps qu'on voudra pour... Je veux bien. Allez les enfants, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Vous ne risquez rien. Je monte avec vous. C'est bon les enfants. Il n'y a pas de méchant. Pas de méchant. Tout va bien. Merci. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Au revoir, Martha. Allez ah, les enfants Vous lui avez laissé toutes les chances et au bon moment, vous avez agi. Vous avez fait du bon travail, lieutenant. Ils arrivent. Les voilà. Ah. Ça, va, mon chéri ça va bien. Ah. Tu n'as rien On est drôlement content de te voir. Viens tu sais. oh. il était méchant. Hein. Oh, il était chéri, on en Voilà, maman. Maman, maman, maman Oh, je suis en train. Maman, elle est là. Maman, est là. Martha Bien. Je t'aime si fort. Oh mon amour, Martha. Eh ben, je t'avais dit que ça allait être une longue journée. Tu vas bien Bon. Oh, sous des filles. Tu vois Tu voulais un autre enfant. Vous en avez huit, maintenant. Merci, Martha. Alors, les enfants du bus scolaire CX-17, mettez-vous en rang. Où est-ce qu'on va, madame Sur la lune, Médito. Comme toujours. Suivez-moi. On y va. On va Merci, Mme Carvalho. N'oublie pas la montagne. On y va.